tout le monde c'est Mathieu j'espère que vous passez un bon week-end ici il fait beau mais normalement il devrait pleuvoir cet après-midi alors évidemment on va pas se plaindre d'avoir de l'eau hein. enfin bon alors bah écoutez merci beaucoup pour ceux et celles qui ont participé au live hein, de cette semaine ça m'a fait très plaisir et surtout merci aux courageux et aux courageuses qui sont restés presque deux heures et demie. Comme vous le voyez, j'ai du mal à m'arrêter. Mais c'est aussi parce que je voulais répondre au maximum de questions. Donc évidemment, ça prend du temps. Vous étiez plus de 200. Alors pour les personnes pour lesquelles je n'ai pas répondu, ne soyez pas déçus. Je vais refaire un live la semaine prochaine. Donc, vous voyez que finalement, c'est très court dans le temps. Alors, c'est vrai que j'ai une raison à ce sujet aussi, c'est que il y a des chèvres et des chevreaux à sauver de l'abattoir. Il y en a 25, si je me souviens bien, 25 ou 28. Hein. Et donc, eh bien je vais faire une collecte de fonds. Si ça ne vous dérange pas, alors ce sera pas obligatoire, évidemment. Mais bon, si vous pouvez donner un euro, voilà, par-ci, par-là, notamment pour les personnes pour lesquelles je, je vais répondre eh bien, ce serait super. Voilà. Donc, si j'ai ben, 200 personnes qui donnent un euro, vous, vous rendez compte, ça fait 200 euros. C'est fantastique. Enfin, ce serait en tout cas fantastique. Bon. Alors, je vous avais promis de vous faire euh, plein de vidéos. Euh, donc, euh, j'en ai plusieurs en tête. Alors, on m'a demandé euh, plusieurs fois si les jo de 2024 allaient avoir lieu. Bah, écoutez, on va demander. Alors, je porte regarder en astrologie, je dois dire. Étant donné que... Et que ça change beaucoup beaucoup. Hein. Je veux dire, la situation actuelle change presque toutes les semaines. Hein. On sait pas ce qu'ils vont encore nous inventer. Là, j'ai entendu qu'ils voulaient interdire les manifestations. Alors c'est amusant parce qu'au cours du live, presque à la fin, effectivement, on en avait parlé. J'avais dit oui, c'était possible. Vous avez vu que ce ne sera pas si facile que ça. Parce que normalement, eh bien, on a le droit de manifester. Je ne ça, voilà, je règle la caméra. Et donc, pour empêcher les manifestations, il faut quand même trouver euh, des bons arguments. Donc, pas si facile. Bon, on va en bref. Mais on sentait qu'il voulait vraiment empêcher les gens de se réunir. Alors, on va demander pour les JO. Les JO 2024 auront-ils le lieu Donc, on va prendre le tarot de Tshiro que j'aime beaucoup, qui est très simple en plus. Voilà, donc pour les débutants comme moi, c'est très bien. Alors, il y a une impasse, mais il y a le monde. Donc, le, les JO, effectivement, c'est ben, les, les pays du monde entier qui viennent. Hein. Enfin, je suppose que si la si la Russie est toujours en guerre, je suppose qu'ils seront interdits, n'est-ce pas Enfin bon, enfin bref. Mais il y a quand même une impasse et il y a quand même le monde. Donc, ces deux cartes ensemble, pas très bon, pas de très bonne alloi, je dois dire. Pourquoi y aurait-il une impasse au niveau mondial En gros, c'est ce que ça veut dire, hein on va regarder. Alors, les JO 2024 auront-ils lieu Donc, c'est à Paris. Hein voilà, en juillet août. La question est simple. La réponse, normalement, devrait l'être aussi. Bon, il y a des choses qui n'iront pas, pas. Pardon. Ouais, il y a des contestations de la bagarre. On quitte tout pour recommencer ailleurs. Il y a des questions d'argent. Alors là, ça a l'air d'être compliqué. Le contexte me semble très compliqué en 2024. En tout cas, il sera très compliqué. J'ai pas de réponse euh... j'ai pas de réponse positive, mais j'ai pas de réponse négative aussi. Mais je sens que la situation va être compliquée. Alors, il y aura des gens malades, il y aura des sportifs qui seront malades. Bon, comme ça, je vous dis comme ça vient. Il y aura beaucoup de bagarres, pour une raison ou pour une autre, ça peut être le contexte mondial. Là, on quitte tout, on abandonne tout pour un nouveau départ. Et là, il y a des questions d'argent. Bon, alors. Ouais. Alors, il y a des, des contextes un petit peu de guerre, là aussi. Mais c'est aussi la soudaineté ou l'impulsivité. C'est marrant parce que c'est la carte de la maladie qui ressort. Là, il y a quand même une joie. Il y aura, il y aura des, des pays... Euh Comment dire Il y aura des désaccords il y aura des désaccords mondiaux. C'est comme ça, je le vois, moi. J'ai envie de dire que oui, ça sera, mais pour des raisons essentiellement financières. Parce qu'il y aura de l'argent à gagner. Et évidemment, on sait très bien que les Géo 2024, eh bien, ça rapporte. Hein, ne serait-ce que par l'afflux de touristes et tout, toutes les organisations qui en profitent, les sponsors, etc. Pourtant, le contexte va être vraiment mauvais, hein, vraiment mauvais. Alors, ça peut être soit le contexte mondial où il y aura beaucoup de bagarres, mais ça peut être aussi, également, au niveau de la population, qui n'iront pas forcément soutenir ce projet de JO, parce qu'en 2024, on peut très bien imaginer que les gens vont être de plus en plus dans la pauvreté. Et on sait très bien que les... Les inquiétudes, euh, les désirs des Français ne sont pas écoutés, ne sont pas pris en compte. Or là, il y aura de plus en plus, encore une fois, de pauvreté, de paupérisation, hein, de précarité. Et, euh, et face au faste qui va être mis en route, ça ne va pas être bien accueilli. Et là, j'ai des questions de maladie. Bon, on va refaire un jeu parce que c'est quand même curieux. Bon, a priori, je dirais oui. Oui, mais dans des conditions vraiment très controversées et très compliquées. Mais il y a la question, encore une fois, de ramasser de l'argent. Hein. Mais on va, on, va, on va demander pardon au Béline, hein, qui pourra peut-être nous donner euh, le contexte, davantage le contexte. Mais ça va vraiment pas être. Euh... Ouais, ça va vraiment pas être une fête, vous hein, voyez. Ça va être compliqué. Bon, alors. Les JO de 2024 auront-ils lieu Donc on repose la question, hein. Ouais, regardez, trahison et cloître. Non mais, oh là là, accident et inconstance. Ouh là là là là. Ouais, je veux dire, euh, ouïe, oui, oui, oui, quoi. Parce que là, c'est comme si, en plus, on voulait enfermer les gens ou leur imposer des restrictions. Et c'est vraiment, une, ça va être pris ou vu comme une trahison. Alors, est-ce que c'est une histoire de surveillance C'est bien possible. J'ai évidemment pas la carte de surveillance dans le Béline. Mais... Euh, je peux imaginer, vous voyez, des, des policiers partout, euh, des contrôles très stricts, une interdiction de, de faire des petits groupes. Enfin, il, il va y avoir quelque chose du genre, vraiment, en 1984, quoi. Bah, donc, euh, voilà, c'est ça que je ressens. Donc, un contexte pas du tout euh, dans la joie et dans vous voyez dans dans dans la convivialité quoi ce qui devrait ce qui devrait être puisque il s'agit quand même de récompenser les meilleures performances sportives donc c'est le fair play hein. enfin bref mais là c'est un contexte vraiment très dur bon départ ouais, on retrouve encore la maladie c'est curieux hein. voilà les les bagarres mais vous voyez qu'on retrouve encore la carte de l'argent donc je dirais oui oui, ça va ça va se, se faire, mais dans un contexte vraiment très, très mauvais. C'est bizarre, j'ai toujours la carte de la maladie. Hein. Je vous dis, il y a un virus qui va arriver, alors je le vois en 2025, mais il peut déjà être annoncé en 2024. Il y a quelque chose. Bon, ouais, c'est pas évident de, de regarder aussi loin dans le temps. C'est pour ça que je vous fais des, des vidéos aussi... Euh, Comment dire, au compte-gouttes, j'ai envie de dire, pour voir ce qui arrive dans, rapidement, parce que les choses ont tellement changé euh, dans les prochaines années. En 2027, j'ai des changements énormes, énormes qui arrivent, qui sont visibles en astrologie, mais contre lesquels, eh bien, les gens vont. Enfin, ou plutôt, les projets, les, les gens vont être contre ces projets. Voilà, un peu difficile à dire. Donc, ça va être grand, grand, grand, grand bouleversement, mais encore une fois, ça ne va pas plaire à la population. Hein, C'est ce que j'essaie de vous dire. Alors, dans quel domaine? Ben, pff, je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne voit pas non plus tout en astrologie. Hein. J'en ai vu déjà pas mal. Mais ça ne plaira pas. Alors, on continue. Ouais, regardez ça. Hein. Vol, perte, hein. départ et vol, perte. Ça va mal se passer. Hein. Donc oui, départ de quelque chose, vol, perte. Voilà, la ruine. Oh là là. Que des mauvaises cartes hein. mais que des mauvaises cartes Bon, les questions d'argent alors une femme pour une raison pour une autre il y a une femme qui intervient dans cette histoire ok mais vous voyez c'est vraiment les questions de stress et de et de bagarre hein. donc pour moi là c'est la situation de la france et je pense vraiment qu'à ce moment là donc 2024 c'est la même prochaine et hein, eh bien la situation sera encore explosive en france pour euh, ce que je vous ai dit hein. Les questions de ruine, les questions donc de pauvreté et le fait que tout s'écroule. Les gens vont commencer vraiment à sentir que là, ils n'arrivent plus eh bien, euh, à gérer la crise. Hein. Et ça, ça ça va se voir dans les assiettes, ça va se voir dans le porte-monnaie. Enfin bon, ça va se voir à tous les niveaux. Et donc euh, bah, l'autre, il va organiser... Euh, alors s'il est encore là, hein, on ira regarder après... En tout cas, on va dire, le gouvernement en place va quand même organiser ses JO, à mon sens, mais alors dans un contexte, oui, oui, oui, très, très mauvais. Ouais, départ, vol, perte. Alors ça, c'est les abus de confiance, c'est les pertes de toutes sortes. C'est aussi éventuellement tout ce qui est malhonnêteté, quoi. Hein. Bon. Mais vous voyez qu'il y a toujours les questions d'argent. Donc euh, oui, à mon avis, oui. On va reposer la question. Voilà, réussite, vous voyez On pose la question dans ma tête, c'était est-ce qu'ils vont avoir lieu Oui, ou oui. Puis en plus, la réussite, c'est aussi la couronne de laurier quand on récompense euh, les, les meilleurs. Donc ces fameux JO auront lieu, oui. Mais alors, euh, ça va très mal se passer. Bon, alors on va essayer d'en savoir plus. Donc je vais prendre mon petit dixit que j'aime beaucoup, comme vous le savez, pour voir euh, un petit peu bah, qu'est-ce qui va se passer. Hein. Mais moi, je pense qu'il y aura de la violence, beaucoup de violence. Euh... Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Mais les choses ne vont pas s'améliorer. Hein. Ne pensez pas que les choses s'améliorent. Mais en fait, le fait de le savoir, ça va vraiment beaucoup nous aider aussi. Hein. Bon, alors, on y va. Les JO de 2024, quelle sera donc On va demander un petit peu la, la situation générale. Alors, il s'agit effectivement de gravir euh, l'escalier, enfin l'escalier, qu'est-ce que je raconte <rire> de la, la montagne, donc de, de, de, faire, de faire preuve de performance, en fait, hein, parce qu'il y a une récompense à la clé. Et ici, il y a quand même, vous voyez, ça c'est la situation économique, hein. ça va être, euh, il va y avoir de la casse, c'est exactement ça, avec euh, une petite... Euh, Petite reprise, même pas, quoi. Ça, ça peut être les JO qui peuvent rapporter... Euh, ouais, on va dire ça comme ça. Les JO peuvent rapporter, justement, euh, de l'argent. Et donc, euh, il peut y avoir une petite reprise pour les commerçants. Hein. Voilà, ce genre de choses. Bon, ça peut être ça. bah oui, parce qu'il faut nourrir les sportifs, etc., etc. Hein. Bon, il y a un business, si vous voulez. Donc, c'est vrai que c'est normalement un générateur de profit. Et c'est ce que je vois. Bon, alors, mais enfin vous connaissez euh, le dicton hein, du pain et des jeux. Alors des jeux, oui, mais il faut aussi du pain. Il faut aussi de la nourriture pour que les gens puissent se nourrir. Et à mon sens, ça, ça va poser problème. D'où le contexte. Mais on va, on va demander au Dixit. Alors, le, le contexte des JO. Je, pareil, je, vous connaissez maintenant la maison, comme on dit, <rire> comme Rémi de juste milieu. Si vous ne connaissez pas, c'est son adage favori. Vous connaissez la maison, donc vous connaissez la façon de procéder, ma façon de procéder. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce tas de Dixit, hein, parce qu'il y a 350 cartes. Bon, alors, il y en a qui vont être dans le collimateur. Bon, bah, ça, c'est le fichage, hein, d'accord Donc, effectivement, surveillance numérique, voilà, avec représailles à la clé si les gens, euh, si les gens ne se tiennent pas bien, hein, entre guillemets, d'accord C'est clair Ici, pareil, beaucoup de surveillance, on retrouve encore, vous hein, voyez, avec les questions de... Alors, les petites euh, horloges ici, les, les petites... Euh, comment on appelle ça Euh les petits, ouais, les, les petits réveils, quoi. C'est aussi les questions de temps. Donc, pour moi, ça s'inscrit également dans le cadre des JO qui sont limités dans le temps. Donc, beaucoup, beaucoup de surveillance. Mais il y a aussi le renard, donc c'est aussi une traîtrise. Donc, surveillance numérique, c'est sûr. Alors là, il y a un nouveau projet... Et là, le... Ah, le passe-muraille Alors là, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, celui-là. Bon, bah ça, c'est en projet. Alors, ça veut dire que d'ici 2024, ils vont certainement nous mettre en place une espèce de passe pour contrôler les gens. Donc, vous voyez qu'on retrouve bien les questions de surveillance. Et là, ça me dit que c'est en projet. Hein. Ce n'est pas le, le délai, c'est vraiment le projet par rapport à ça. Donc, surveillance ici et surveillance là. Voilà ce que va être le contexte de ces JO. Oui, bon ben, vous voyez, on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu avec le Béline et le Tarot. Hein. Bon, bah ben, ça, c'est les jeux, hein. OK D'accord, le ballon rouge, les jeux, OK Et là, les clés du paradis que l'on ne trouve pas, ben, -à -dire, ça veut dire que ces jeux vont être vraiment dans une très, très mauvaise ambiance. Ça, c'est sûr. Et euh, avec cette carte-là, euh, je pense qu'il y aura aussi un, une, un problème d'organisation. Parce que vous voyez, le petit lapin, là, il cherche les clés, alors qu'en fait, il n'y a pas de clé. Donc, euh, donc, la porte ne s'ouvre pas. Donc, il va y avoir un, ouais, vraiment du, du bazar, pour ne pas dire l'autre mot, du chaos, parce que ça va être très mal organisé. De bon, bah, toute façon, vu les, les, les, nuls, euh, les nuls que l'on a, euh, vous savez où, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que les choses soient bien organisées. donc euh, Et ça va aussi... Ajouter à la mauvaise ambiance, certainement. Hein. Bon, alors là, bon, je vous dis pour moi ça va, ça va quand même se faire ces fameux JO. Bon, ok. C'est quand on, on, dé, on, on casse un mur, donc pour moi c'est que malgré les difficultés ça va se faire. Mais vous voyez, il y a certaines choses auxquelles on n'aura pas accès. Alors, soit accès limité pour certaines catégories de population, je ne pas vous dire exactement pourquoi, mais là, je, je vois qu'on est emprisonné, il y a des questions d'argent, donc euh, des questions de biens matériels. Donc, non accès à une certaine catégorie de population, certainement, et également, par rapport au contexte de, de la question, c'est qu'il y aura des problèmes matériels à cette époque. Euh, ouais, donc, euh, bon, ben oui, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Alors, une surprise, des choses inattendues. Ah ben bah encore, hein Ça fait deux fois. Alors, bah, surprise ici, surprise là. Alors, à quel niveau Je ne sais pas. On va regarder. Alors, par rapport à un fardeau que l'on porte, il y a, vous voyez, c'est une ambiance festive. Donc, on peut y voir éventuellement le contexte des JO, mais il y en a qui souffrent. Donc là, il y aura quelque chose d'inattendu. Pourtant, on avait l'impression que c'était une bonne surprise, mais c'est un fardeau que l'on porte. Alors pourquoi Ouais, bah, bof. Hein Ça, c'est les satades, le loinistes. Hein pourquoi est-ce que c'est une surprise Je vois par là. De la solitude. Ouais, donc c'est pas une bonne surprise. Hein c'est pas une bonne surprise. C'est beaucoup d'isolement et de solitude. Hein, moi, je, je pense qu'en plus de la surveillance numérique, il y aura euh, des histoires de ne pas pouvoir se. se rassembler. Je sais pas comment exactement. Ouais, c'est curieux. Et là, vous voyez, hein, ils sont toujours au pouvoir. Hein. En tout cas, en 2024, moi, je les vois pas partir. On fera un tirage d'après sur les mondialistes. Hein. On va les appeler comme ça. Quoi qu'on pourrait les appeler les satas plus loinistes, hein, avec le N au milieu, d'accord Mais on dira les mondialistes. On voit, on voit ici, ils sont toujours à la manœuvre. Hein. Mais il y aura un fardeau à porter. Alors, moi, je pense que ça va être pour les gens, pour le peuple. Qui seront envoyés les gens qui sont alors qui sont puissants, disons, qui peuvent faire bouger les choses. On a un tigre ici et on a un ours. Alors, ce n'est pas la Russie. Hein. Mais c'est plutôt les, les, les gens qui, qui ont peut-être de la, la personnalité, qui veut faire bouger les choses. Eh bien, vous voyez qui sont avec un collier et une laisse. Ils seront mis en laisse. Ouais. Donc, il y aura, à mon sens, des restrictions et beaucoup de surveillance. C'est comme ça que je vois le contexte. Avec de la solitude. On retrouve encore ici on est dans le collimateur, toutes les catégories de population, et on a un problème de biens matériels ici. Bon, donc ce sera le contexte de 2024, mais sinon, pour répondre à la question, oui, oui, oui, ils auront lieu. Enfin, moi, d'après mon tirage, c'est ce que le, le jeu me dit, hein, euh, j'avais réussi avec le Béline, donc euh, bon, ça veut dire oui, hein, avec, vous voyez, toujours de la violence, ah, dans l'autre sens, Cha chaque fois j'ai du mal, parce qu'en fait, vous voyez, la carte, elle est dans ce sens-là. Le, le feu, il est sous l'eau. Donc c'est une violence qui couve. Hein, une violence euh, qui est sous l'eau, qui est cachée. Je vous dis, il va y avoir un contexte encore extrêmement euh, difficile, encore sur 2024. Mais ces JO auront bien lieu, oui. Voilà, donc pour premier petit tirage éclair. Et puis, eh bien je vais vous en faire un autre. A tout de suite. Hein. Au revoir.